J'en avais fait un autre, mais il faisait beaucoup moins. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé. La technologie On en antenne, ça fait vraiment appel à l'intelligence collective. Évidemment que c'est extrêmement difficile pour une ville comme Auxerre de rester, être 1200 tous les, tous les samedis. Évidemment que la situation, elle est difficile parce que euh, le gouvernement n'entend pas les manifestants. Mais il faut absolument, même si on n'est que 300 chaque samedi, à rester constant et à être là chaque samedi. Parce que les choses bougent. Il y a des dates clés. Et il faut absolument qu'on continue de s'organiser comme ça. J'en profite aussi pour vous parler de samedi prochain. Il y a un appel au niveau régional. Donc on appelle toute la Bourgogne à rejoindre Auxerre. Et il y a déjà beaucoup de gens qui s'organisent dans le département pour venir à Auxerre. Parce que nos manifestations, elles sont pacifiques. Parce que l'ambiance, elle est conviviale et que tout le monde peut y venir. À Dijon, ils se font gazer. À Sens, ils se font gazer. Ils ne peuvent même pas déclarer. Aujourd'hui, ils ne font pas de manifestation déclarée à Sens. Donc, il faut converger, du coup, de plus en plus s'unir et se structurer, s'organiser pour vraiment continuer d'avancer efficacement tous ensemble. Curé, il prend un petit peu de repos qui est parmi nous mais qui ne se mettra pas en avant aujourd'hui du coup c'est moi qui serai à l'avant du cortège pour nous guider on va aller à l'ARS où on fera un petit arrêt des prises de parole par rapport au personnel de, dans les milieux médicaux qui ont été suspendus cette semaine on a déjà fait un petit soutien mercredi pour ceux qui suivent nos actions et ensuite euh, on va se rendre à proximité du centre-ville on nous laisse passer un petit bout des cordeliers donc ils nous verront un peu des terrasses et on se dirigera vers euh, la rue de la Fraternité, parce qu'à un moment, à Auxerre, le conseil municipal a eu la bonne euh, idée de faire que les rues de la liberté, égalité, fraternité s'enchaînent. Donc l'idée, c'est d'aller faire une chaîne humaine qui relie les, les, les rues de la liberté, égalité, fraternité, qui est euh, assez symbolique par rapport au fait qu'on est un mouvement citoyen et qu'on se réapproprie euh, les valeurs de notre démocratie. Du coup, il euh, y aura un moment où ça risque de bouchonner pour ceux qui seront à l'arrière notamment, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on sera en train de mettre en place la chaîne humaine, il faudra juste un petit peu de patience, et puis euh, on la met en place, on laisse les, les vidéos les photos se faire, allez-y, n'hésitez pas à faire des vidéos et des photos, c'est surtout l'intérêt de ce genre d'action, c'est qu'après on ait du matériel pour communiquer et montrer qu'on fait des trucs un peu sympas, euh, et pas juste marcher. Je remercie toutes les personnes que je vois avec des banderoles qui ont donc lu l'événement et qui se sont mobilisées par rapport à la chaîne humaine. Euh, vous aviez peut-être l'information que cette chaîne humaine devait être sur la passerelle de la liberté. On a eu de très longues négociations avec la préfecture, avec un appui très favorable euh, des services de police parce qu'ils trouvent que nos manifs se passent bien, enfin plutôt bien. Et donc ils ont vraiment appuyé auprès de la préfecture pour qu'on puisse aller sur la passerelle de la liberté. La préfecture a mis un veto. ils ont trop peur depuis que c'est noyé, que des gens aillent à côté de l'eau. Donc on se, rap... on... On se rabat sur ces trois rues symboliques et ça peut faire un truc très très sympa. Merci à tous et euh, je pense qu'on peut démarrer. Prenez, et... Prenez vos banderoles, vos voix, votre joie, vos émotions et lâchez tout. On est là pour se faire entendre. Merci Voilà, voilà, tu sais comment on fait. Ben, bien, si vous voulez un bout de boîte, macron macron macron Est, soit qui, soit, je ne sais pas qui, qui sont responsables. Dans, dans les années 30, euh, dans toutes les grandes dictatures, ça a été comme ça, ça a été comme ça, on ne savait pas ce qui se passait, on se protège, etc. Et bah on il qu'on en a qui s'agit au ça des sur la gueule. Voilà, donc euh, il ne faut pas penser euh, parce qu'on nous a dit euh, qu'il fallait faire ça, on ouvre une ordre. Almond, c'est ce qui a été dit, Alors, on a, euh, a été répondu. On aurait répondu, vous aviez une conscience. Alors on fait appel à la conscience des fonctionnaires. C'est parti See sí. Oui, en fait ah ouais, Liberté, de choisir! Liberté, de choisir! Liberté de choisir. que nous, Ça va, Ça va le va le Antipas sanitaire. Anti. Ah ah. Anti pas sanitaire. Anti. Ah ah. Antipas sanitaire. Anti. Ah ah. Antipas sanitaire. Anti. Ah Antipas ah. sanitaires. Anti. Antipas sanitaire. Les personnes qui sont tout au fond, là, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut? Est-ce que vous pouvez juste vous rapprocher un petit peu Parce qu'après, on me dit, oui, mais ça, vous le dites pas, ça, vous le dites pas, ça, vous le dites pas. Alors, on va se rapprocher. On est combien J'ai pas eu les comptes. On était combien 331. Mais les flics disaient plutôt 400. <rire> Alors euh, ce que j'ai oublié de vous dire devant l'ARS parce que j'étais un petit peu perturbée, euh, c'est que dans cette histoire, de, de fin, cette situation est très grave. Et si on est autant mobilisé le samedi, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en craquage, en dépression, qui pensent au suicide ou qui l'ont déjà fait. Donc euh, ça, je tiens à vous le dire parce que la situation est gravissime en France actuellement, dans Lyon en France, mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Donc je vous invite vraiment à continuer, s'il vous plaît, à venir le samedi. Merci. Il faut vraiment qu'on continue ça, mais en tout cas, nous, on sera là, on vous attendra, et tous les samedis, ouais dans cette -là, et là, ouais on sera dans la rue, on sera là, et on vous attend samedi. Pas raison autour de vous, la situation elle est grave, osez prendre votre position, assumez ce que vous pensez, parce que là, c'est pas qu'au niveau individuel, c'est au niveau collectif. La situation, elle est vraiment grave. On n'est pas en train de défiler. On n'est pas un parti. On n'est pas une catégorie de gens. C'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde. On parle des soignants parce que l'obligation vaccinale, elle est partie de là. Mais tout le monde est concerné. À l'hôpital, c'est les femmes de ménage. C'est les, amb les, les ambulanciers dans les cuisines. Enfin, c'est de la folie. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Donc là, il est temps de se réveiller. Donc on vous attend... À être là, à continuer à venir le samedi. Merci, merci, merci Moi, je suis le groupe Action. Pour les personnes que ça intéresse, je vais me mettre avec un carton qui nous désignera dans le coin, de sur les autres escaliers. Dans les actions qui ont été mises en œuvre par, avec le groupe Action, on a déjà plusieurs tracts. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient volontaires pour faire de la distribution de tracts. Si vous venez de loin, on peut vous en fournir. Avant que vous partiez, vous venez me voir euh, à, à l'escalier. Et on a plusieurs modèles. Donc je ne doute pas que vous trouviez un tract qui vous plaise à distribuer. Sinon, euh, inscrivez-vous sur euh, l'antenne Action. Et il y a des, des groupes de, de distribution de tractage qui vont être mis en place. Et il euh, y a d'autres actions qui se mettent en place euh, dont je ne souhaite pas parler au micro, mais dont on peut parler euh, ensemble sur les escaliers. Voilà. Encore merci pour la chaîne. C'était vraiment chouette de vous voir et c'était beaucoup de boulot en amont. Donc euh, merci d'y avoir participé et de vous être euh, rendu disponible. En ce qui concerne l'antenne éducation, donc j'ai un message à faire passer parce que Isabelle n'a pas pu être là. Donc l'antenne éducation, elle est divisée en deux pôles, enfin divisée, orientée en deux pôles. Il y a un pôle enseignement et un pôle parent. Donc je pense que je vous ai tout dit, vous pouvez suivre les informations. Euh, J'essaye au maximum euh, de mettre à jour le site. Les référents mettent un site aussi leurs euh, antennes. Chaque jour, vous pouvez aller voir ce qui se passe. Et je vous dis à samedi prochain. Alors, samedi prochain, je vous rappelle que c'est la belle régionale, quand même. C'est toute la bourgogne à hausser. Donc, il va falloir en parler autour de vous. Il va falloir imprimer les affiches et nous aider à en mettre et à en donner partout, à en laisser discrètement à votre travail. Vous. Tout, quoi. Voilà, à samedi prochain, merci à tous